Un auditeur libre, c'est quelqu'un qui, parce que cela l'intéresse, décide de venir suivre un cours sans passer un examen, sans faire un parcours validant, à la différence des étudiants réguliers, mais qui précisément est un chercheur de sens. Je crois que c'est la chance de pouvoir creuser les choses essentielles. Alors essentiel parce qu'on est croyant, et donc on a envie de comprendre davantage les textes fondamentaux et puis les grandes questions, mais aussi si on n'est pas croyant, je crois qu'il y a une dimension de culture, de pouvoir comprendre davantage ce que c'est que ce mystère qu'on appelle la religion chrétienne Je prends des cours depuis maintenant bientôt 4 ans. Au départ, c'était une intuition qui m'était venu au cours d'une retraite. Et plus j'avance et plus, et plus, plus on, y, on y prend goût, plus j'ai envie d'approfondir mon intelligence de ma foi. J'ai commencé par euh, l'étude de la Bible, l'Ancien Testament pendant trois ans, et ensuite euh, l'étude de Saint-Paul pendant près de quatre ans. Je fais partie de l'amitié judo-chrétienne depuis aussi plus de dix ans, et avec mes amis juifs, ça me permet de mettre un petit peu en exergue qu'est-ce que la vérité. Les uns et les autres, on ne la possède pas, mais à deux voix, on peut la partager. L'intelligence de ma foi progresse, et puis ça m'apporte aussi vis-à-vis -vis des autres, à la fois mes frères, à qui je peux faire profiter de ce que j'apprends ici, en paroisse notamment, et puis dans ce vis-à-vis -vis que je peux avoir aussi avec les clercs, avec les prêtres, qui me permet en fait de pouvoir les rejoindre dans des questionnements que je ne me serais jamais posé en tant que laïque sans formation. On a une grande variété, donc il y a des cours qui concernent la dimension de l'éthique, et je crois que c'est des questions vraiment importantes pour notre temps. Aussi, selon les textes fondamentaux, donc on parle de ce qu'on appelle les Pères de l'Église, donc les grands auteurs qui ont écrit au début des premiers siècles de notre Église. Aussi, bien entendu, les textes bibliques, il y a donc tout ce qu'on appelle aussi la théologie dogmatique, avec une réflexion sur qui est le Christ, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la Trinité, la morale, l'histoire de l'Église, la patristique, et encore bien d'autres choses. C'est tout à fait accessible à toute personne qui veut s'instruire, qui veut étudier, qui veut apprendre. C'est vraiment à la portée de tous de, de, faire, de franchir la porte et, et vraiment le, le message que je voudrais faire passer, c'est venez et voyez et vous verrez que c'est effectivement accessible. Non, c'est une chance de pouvoir poursuivre à sa retraite, de pouvoir prolonger et donner un sens à sa vie. J'ai 51 ans, je, je travaille, j'ai une vie de famille, j'ai des engagements paroissiaux. A priori j'avais pas le temps. Et euh, le Seigneur est bon et il a aménagé ma vie de telle façon que je puisse vraiment bénéficier de ses cours. Donc ayez confiance, jetez-vous à l'eau, venez nous rejoindre. Et vraiment c'est beaucoup de joie, beaucoup d'enrichissement personnel et beaucoup de choses à, ensuite à partager avec vos frères.